Bonjour tout le monde, alors je suis très très heureuse de vous retrouver. Euh, je vous avais plus ou moins annoncé qu'une nouvelle allait arriver, on y est, je suis hyper impatiente. Alors il va y avoir des changements bien évidemment, je travaille beaucoup sur ce projet depuis plusieurs mois. Ce projet, c'est l'ouverture d'un site marchand de vente de minéraux qui s'appelle Ambiance Minéraux. Le site va ouvrir demain matin. Ça y est, on y est. Euh, donc, euh, j'ai voulu faire un site qui était vraiment... Euh, axé sur la confiance, sur les belles pierres, donc pas de pierres teintées, pas de fausses pierres, etc. Euh, j'ai pu aller à la rencontre de certains de mes fournisseurs, j'ai pu choisir mes pierres. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est de l'énergie, c'est voilà, c'est un pan de vie qui commence euh, ben, parce que euh, voilà, depuis certains plus de deux ans, vous me suivez avec les planches de Sophie. Et de fil en aiguille, euh, bah, tout s'est mis en place un petit peu naturellement, ne serait-ce que parce que j'avais des demandes de, vos, de votre part euh, quand je faisais les présentations de minéraux, euh, où c'est que je peux acheter ça, comment je peux le trouver, etc. Euh, moi, j'avais très envie d'avoir euh, toutes ces pierres avec moi et de pouvoir euh, vraiment partager de la qualité, etc. Donc, euh, je me suis dit, bon bah voilà on va on va se lancer, je, mais quand je dis on va se lancer, j'ai arrêté mon travail, j'ai tout tout misé là-dessus, donc j'espère vraiment que vous allez être au rendez-vous que vous allez continuer à, à être à mes côtés comme vous l'avez été depuis de nombreux, nombreux mois pour certains euh, j'ai beaucoup travaillé, je suis beaucoup fatiguée, mais c'est que du bonheur parce que vraiment j'adore ce que je fais, je m'éclate sur le site internet, donc qui demain matin, vous allez retrouver voilà, les pierres roulées, les galets, les coeurs, euh, les, les pendentifs, euh, les bracelets, etc. Je vous conseille euh, si vous le voulez bien de lire euh, qui suis-je ou là je vais vous expliquer pourquoi vous n'aurez pas les pendentifs, enfin, toutes les pierres en pendentif, toutes les pierres en bracelet, euh, on voit un petit peu de tout aujourd'hui, euh, on voit vraiment de tout et c'est un petit peu, c'est très business en fait. Donc on vend, on vend à foison sans euh, réfléchir aux impacts énergétiques, etc. Et ça pour moi c'était très important. Euh, on ne met pas n'importe quelle pierre en pendentif, on ne met pas n'importe quelle pierre en bracelet et je vous l'explique dans la rubrique qui suis-je. Donc c'est pour ça que je vous invite à la lire maintenant vous verrez que c'est pas pour autant qu'il manque parce que vraiment il y a énormément de pendentifs il y a beaucoup beaucoup de bracelets les bracelets sont faits de façon artisanale en france euh, ça a été étudié réfléchi etc donc euh, voilà, je, je suis partie sur quelque chose de proximité avec vous, de confiance avec vous, il euh, y a des choses qui vont, euh, vont s'ajouter au fur et à mesure parce que euh, ben, c'est pas encore mis en place, donc euh, il me faut aussi du travail hein, pour la suite, hein. donc euh, je vais mettre en place des formations justement pour vous expliquer un petit peu tout ça, elles sont prêtes mais... Je suis peut-être pas hyper douée partout, hein, non plus, faut pas exagérer. <rire> Donc, je galère un petit peu pour les mettre en ligne. Donc, elles vont arriver, mais je ne sais pas quand. Je vais aussi vous proposer des kits personnalisés, des kits, par exemple, euh, je ne sais pas moi, pour le stress, euh, enfin anti-stress, pour lutter contre le stress, ou euh, pour la fertilité, ou plein de choses comme ça. Mais justement, pour vous accompagner, euh, parce que, euh, suivant la... Le problème qui va être euh, euh, traité, on ne met pas n'importe quoi, n'importe où, donc euh, il y aura des kits vraiment prêts et personnalisés et il y aura aussi la possibilité d'avoir des consultations pour qu'on puisse discuter si vous voulez vraiment quelque chose de très personnalisé puisque moi je ferai du personnalisé dans du généraliste, on va dire. Donc voilà, il y a, voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre en plus en place petit à petit les réseaux sociaux vont changé de nom, donc Facebook, Instagram, euh, YouTube vont s'appeler Ambiance Minéraux. Euh, pour ce qui est des huiles essentielles, alors euh, bon ben, ça va être mis de côté parce que euh, déjà les minéraux vont me prendre beaucoup de temps et je ne voulais pas euh, mettre en vente des huiles essentielles parce que c'est euh, une manipulation qui demande vraiment euh, beaucoup de conseils euh, et je préférais que les, les, les gens aillent les acheter en face à face pour vraiment euh, qu'ils puissent avoir les, euh, les mises en garde, les conseils etc. par rapport à leur santé parce que les huiles essentielles on peut pas manipuler ça n'importe comment et donc c'est pour ça que je me suis vraiment axée sur les minéraux donc voilà, euh, voilà la grande nouvelle, voilà tout ce qui se tramait depuis plusieurs mois. Euh, je continue à mettre de nouveaux articles tous les jours. Euh, là j'ouvre parce qu'il y en a déjà suffisamment, maintenant j'ai d'autres choses qui arrivent encore. Donc tous les jours, euh, pendant quelques temps encore, il y aura... Euh, bah des nouveautés des nouveautés des choses qui vont s'ajouter euh, demain c'est l'ouverture euh, donc sachez que pour la première commande il y aura moins 10% pour les premières commandes sauf euh, bijoux enfin voilà ce sera ce sera euh, vous aurez des explications là dessus euh, mais vous pourrez avoir moins 10% pour une première commande j'ai tout mis sur la table pour ce projet j'espère que vous allez continuer à me suivre, à me soutenir parce que si j'en suis là c'est parce qu'il y a eu cette évolution personnelle, etc., mais aussi parce que vous avez été là euh, pour moi pendant ces deux ans, fidèle et, euh, et vraiment toujours à mes côtés, et je peux vous garantir que c'est un accompagnement qui me fait vraiment chaud au cœur, et j'espère vraiment que vous allez continuer à me soutenir dans ce nouveau projet, que vous allez continuer à m'accompagner, N'hésitez pas à me dire s'il euh, y a euh, des petits bugs ou quoi sur le site ou quoi, j'en sais rien, c'est moi qui ai tout fait, donc tout est possible, <rire> tout est possible, on ne sait jamais, normalement c'est carré, mais bon, l'erreur est humaine, on sait pas lisez bien les descriptions, vous avez le poids, vous avez la taille parce que parfois les photos bah, ça grossit, ça rapetit, bon ben bref je suis pas photographe non plus mais euh, voilà lisez bien tous les descriptifs et, et puis j'espère que vous serez au rendez-vous pour, euh, pour cette nouvelle aventure. Et évidemment, je ferai euh, des stories ou des vidéos pour euh, vous montrer un petit peu plus en détail euh, ce qu'il y a dans la boutique quand on les voit euh, en pendentif ou dans la main etc on sera encore mieux compte. Euh, je vais faire aussi quelques salons petit à petit donc je vous tiendrai au courant pour ceux qui sont dans le Pays Basque qui pourront éventuellement venir à ma rencontre. Donc voilà je suis hyper hyper contente. Ne soyez pas étonnés si vous voyez donc les noms des réseaux sociaux changer et dès qu'on passe des planches de Sophie à Ambiance Minéraux. Et je vais euh, après cette vidéo poster une autre vidéo euh, qui euh, va présenter, qui va vous montrer quelques quelques pierres, quelques uns de mes de mes petits bijoux, euh, tout ce que j'ai reçu, tout ce que tout ce que j'ai hâte de vous faire euh, de partager avec vous parce que vraiment c'est elles sont magnifiques, il y a des, y a des trucs c'est vraiment magnifique. Je, je, je m'éclate, vraiment je, je m'éclate et j'espère vraiment que vous allez euh, trouver votre bonheur aussi sur, euh, sur Ambiance Minéraux. Je vous dis à très très vite, à très bientôt. Je vais reprendre aussi les vidéos sur les minéraux, bien évidemment. Euh, là, j'ai pas eu le temps parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu beaucoup beaucoup de travail, mais ça continuera bien évidemment. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao